Welcome, stranger! Prends donc une tasse, car aujourd'hui on va parler d'effets coulés chauffent, de Texas et de pornographie. Et je suis sûr que YouTube va adorer cette vidéo. You bought a coffee. Yeah, that. And then I didn't have enough money. After. What? I didn't have enough money after I bought the coffee. You should carry more in the bottle. You're a man. Dans X, nous suivons une équipe de tournage d'un petit film pornographique sans budget dans les années 70. Sans le sou et sans décor, ils décident de tourner dans un cabanon que leur loue un fermier local. Le film dresse comme toile de fond un arrière-pays américain ravagé par le choc pétrolier et une opposition jeunesse-vieillesse bien bourrine dès le début. Alors, je vous le dis direct, Ty West, le réalisateur, n'a pas froid aux yeux et si la nudité vous choque facilement, passez votre chemin. Alors que le tournage se déroule, la femme du fermier semble très intéressée par le processus. Et j'évite de vous spoiler ce qui se passe après l'acte 1. On verra ça dans la donne spoiler. Il y a déjà suffisamment de choses à dire juste dans cet acte 1. Ah, le solid terre du sud de Rio Grande. C'est très cool pour les vastes horizons, mais un peu moins pour la pellicule. C'est la lumière assommante du désert. C'est cette lumière assomante du désert qui donne au Far West en couleur cette teinte un petit peu délavée, voire même terne. Pour ne pas saturer les blancs et brûler la pellicule, on accepte de perdre un peu en vivacité des couleurs. Les caméras modernes rendent ces problèmes quasiment inexistants. Or X, tourné en 2022 et certainement avec des caméras modernes, s'efforce pourtant de reproduire la texture d'image des années 70, époque où se déroule le film. Ça granule, les couleurs ont la teinte délavée dont on parlait juste avant, et on a même droit à des zooms et à des transitions en volet. Mais on a aussi droit à une caméra très légère et souple dans ses mouvements, une qualité de définition bien supérieure à celle des années 70, et une capacité à filmer les noirs profonds, impossible ou presque pour une caméra d'époque. Vous savez, dans les vendredis 13, quand vous avez droit à 67 plans sur la pleine lune juste avant une poursuite, ben, c'est pour justifier narrativement la présence de spots ULTRA visibles qui éclairent la forêt comme en plein jour. Tourner réellement de nuit ou avec des spots plus petits, ben, ça aurait juste rendu les plans illisibles. Et même à l'époque la nuit américaine c'était ultra ringard comme manière de faire On a donc un film agréable pour les yeux d'un spectateur du 21ème siècle, mais si vous êtes fan du cinéma d'horreur des années 70, ben, vous verrez que Ty West il aime cette période. On est donc face à un... pastiche, même si le terme est un peu fort, je pense qu'il s'applique un peu. Le montage du film X tourné par les personnages se jumelle avec le montage du film X de Tai West, et je viens de comprendre pourquoi il l'a appelé comme ça. On a droit à un film dans le film, ce qui permet au réalisateur de s'amuser avec des transitions et des montages alternés. Oh, brillante Et je suis désolé pour toute la communauté italienne. La première scène dans le lac est une pure leçon d'épure de montage et de cadrage. C'est une scène qui est affreusement tendue, et je ne vais pas vous faire l'affront de vous spoiler ce qui se passe. Mais la scène ne prend pas le public pour des cons, il n'y a aucun jumpscare, même la scène n'a pas besoin de musique pour vous tendre. Brillant. Mais là où le film utilise au mieux son double montage, c'est pour créer un lien entre le monde du porno et celui de l'horreur. Et s'il y a une scène qui illustre totalement cette idée, c'est celle de la limonade. Et ne mettez jamais de limonade dans un mug, c'est extrêmement impoli. Ça n'a aucun sens. Une des actrices est invitée par la femme du fermier à l'intérieur de la ferme, et elle lui offre donc de la limonade. On découvre l'intérieur de la maison, sinistre, sale, peu de lumière… On est dans une scène d'horreur assez classique au final. Du côté du film porno, ils sont en train de tourner une scène où une jeune fermière ingénue invite un voyageur pour rentrer dans sa ferme et à boire de la limonade et oui, ça se finit exactement comme vous pensez que ça se finit. Et c'est le but Le montage alterné entre les deux scènes offre un discours assez pertinent sur l'horreur. Quand une scène démarre, on est bien souvent face à des schémas narratifs proches du film porno, où on sait à l'avance… Quelle sera la conclusion Le jeu complètement ridicule des acteurs porno ne laisse aucun doute quant au déroulé futur de la scène. Et c'est pareil dans l'horreur en fait. Il est assez facile de voir immédiatement où une scène horrifique veut aller. C'est un cinéma surcodifié avec un public de gros relous passés experts dans la déconstruction des mécanismes de mise en scène. Et oui, je je suis totalement un agent de ce phénomène. you Surprendre en horreur est devenu très difficile, et Ty West nous enjoint ici à nous demander comment se construit la prévisibilité dans la peur. Et il le fait en utilisant ce qu'on appelle l'effet cool chauffe ou une variante de ça du moins. L'expérience de base de Kuleshov cool c'était de prendre un acteur et de lui demander de faire un visage relativement neutre, et ensuite au montage de le mettre face à une bouffe qu'on qualifiera de relativement bonne pour les années 20 un cadavre et une femme dans une position suggestive. Et Kuleshov a ensuite demandé à des gens bah, d'interpréter cette image, et les gens avaient une interprétation différente selon le plan d'après. Quand le code donnait sur la nourriture, les gens disaient que le personnage avait l'air globalement affamé, quand ça donnait sur le cadavre qu'il avait l'air triste, et quand il donnait sur la femme, dans une position suggestive, qu'il avait l'air d'être en plein désir. Eh bien Ty West fait la même chose à l'échelle de tout un montage. En gros, quand le personnage rentre dans la maison et qu'on a une scène d'horreur cliché qui commence, ben notre cerveau se met en place, il se dit « Ah, on va avoir une scène qui fait peur, donc on va y avoir tel ou tel déroulé ». Sauf que le fait d'avoir des plans du film pornographique interposés nous fait nous questionner ce plan-là. Naturellement, vu qu'on sait qu'un film pornographique, c'est rarement très bien développé niveau scénario, et eh ben on se rend compte qu'un film d'horreur peut avoir les mêmes faiblesses. Cette scène est un super commentaire sur la construction d'une scène horrifique je trouve. Mais Taiwes, non content de nous faire un constat sur la situation de l'horreur aujourd'hui, va nous proposer des solutions. La scène du lac qui précède celle de la limonade nous apporte un élément de réponse. Une horreur qui se déroule en plein jour, appliquant rigoureusement la philosophie du « un plan, une idée », avec une musique qui ne nous tient pas la main pour nous dire quand est-ce qu'il faut réagir. Ce sont des pistes précieuses que le film nous propose d'explorer dans notre amour de la frayeur. Ça aurait juste été bien que le film respecte ces pistes. Ouais, va falloir passer en zone spoiler, là. Mais avant ça, je continue un petit peu sur mon argumentaire. Le film est même assez explicite sur son commentaire par moment. Typiquement, les personnes qui sont en train de réaliser un film érotique parlent de l'industrie du film érotique en disant que personne ne vient pour le scénario, que les gens viennent juste pour les femmes nues. Et ça me fait mal de l'admettre, mais on pourrait dire pareil de l'horreur. Dans une certaine mesure, je veux dire. Les gens s'en fichent du scénario, ils veulent voir leur train fantôme, avec éventuellement un peu de gore et éventuellement un petit peu de femmes nues si on est sur une licence particulièrement racoleuse comme je sais pas Vendredi 13, non je n'aime pas cette saga, le rapprochement entre les deux mondes est donc terriblement pertinent de la part de Taï West. Et puis aucun on n'aurait pas compris, le film réalise carrément un split-screen entre le monde de la vieillesse mourant dans le noir qui se superpose avec celui de la jeunesse chantant du rap islamo-acoustique et oui les paniques de droite ça date d'il y a un petit moment déjà. Un truc quand même où j'ai pas accroché, c'est que pour le film, être vieux c'est flippant. C'est un cliché de l'horreur qui a du mal à m'atteindre. Voir de vieilles personnes atteintes de démence ou de profonde nostalgie, bah ça a plus tendance à me rendre triste que effrayé. Et X d'ailleurs réussit bien à nous rendre empathique avec la Mamie au début, j'étais sincèrement triste pour elle. Jusqu'à ce que le film se force à devenir un slasher cliché. Et je vais devoir globalement spoiler tout l'acte 3 du film pour étayer mon propos, donc bah un rendez-vous au timecode pour ceux qui voudraient ne pas se faire spoiler. La Mamie pète donc un câble et le film devient… Bah exactement ce qu'il critiquait. Très prévisible, tout le jeu sur le montage pendant tout l'acte 1 me faisait penser que le film allait briser un peu les règles, sortir des chemins battus. Et non. Bah la mamie, elle est introduite comme un personnage effrayant, c'est un personnage effrayant. On suppose que tel personnage est la Final Girl, bah oui c'est elle. Même si bon j'avoue qu'elle correspond pas du tout au cliché de la Final Girl virginale et adepte des, des bonnes mœurs, C'est vrai, d'accord. Sinon, les meurtres ont un aspect ironique qui est assez bien vu, même si je pense que ça a été fait dans d'autres slashers. c'est juste qu'à l'époque je regardais pas les slashers en mode analyse de film, mais... Je pense que c'est pas si original que ça, mais c'est quand même bien vu. Le réalisateur rêvant de tourner un film X artistique qui se fait tuer dans un déluge de lumière bien arti au montage expérimental. Le producteur macho et voyeur qui a évité le Vietnam grâce à ses pieds plats meurt en slip, le pied embroché et les yeux transpercés par une fourche. J'allais dire paix à son âme, mais c'est un enfoiré. Le militaire meurt d'un coup de fusil. Et l'actrice meurt dévorée par des crocodiles parce que c'est un requin en affaire. Ouais ok bon, là c'est un peu absurde et le film perd un peu son concept à ce moment-là, mais vous avez l'idée. Mais au-delà de ça, je trouve que toute la fin du film est assez banale et c'est dommage par rapport à la force novatrice du début. Bienvenue, ceci est la fin de la Zone Spoiler. Je vous conseille de voir ce film si vous en avez l'occasion, notamment si vous êtes habitué au slasher, mais que vous en cherchez un qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais pas trop non plus. J'ai vraiment adoré les réflexions sur le cinéma d'horreur lancé dans l'acte 1, et je suis vraiment navré qu'elles ne se transcrivent pas plus dans la suite du récit. Surtout que... Ty West l'a déjà fait The House of the Devil, pour aussi nul que soit le titre, est un film du même réalisateur, et c'est peut-être un de mes films d'horreur préférés Vous le décrire serait en limiter la portée, donc je vous encourage à aller voir celui-ci sans aucune info. J'ai vu ce film juste parce qu'un ami me l'avait conseillé, et je n'ai même pas regardé le synopsis. Et c'était la meilleure chose à faire. Je, je, je t'aime beaucoup, Letterboxd, mais des fois tes synopsis sont. un tout petit peu décevants. Mais bon, quand même, X est de très bonne facture, et même dans sa partie la plus prévisible, ça reste un film réalisé avec une maîtrise assez rafraîchissante à voir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un café aux 12 arômes de cauchemar.